Allez Attendez, il brase Brase Like the legend of the Blanquer Cap de blanc de toireuse Péplère Et qu'il Et crapendro Et n'en qu'en Fé Guiara en pointe T'au air Vraiment De Kélène, en la réserve gazétonne, et tourmis videries, et et rois en force, et à en force, et joue en force, et joue en force, et en force, et en force, en force, et Et d'Aucham de Dortal, Rebelle Vaison Gualgasset, A le triant au jôme d'Azao, Et ne vragez en os la réserve gazetaine Les tourmes vis de Riesveu Et rois en force paye mais La gameuse roi de Flourade de Vleu Nom que d'avpunc vis de Ries presse de bawis, Quand on en rime nos adhais Keïnman évoqué terreur viss Keïnman évoqué terreur viss Keïnman évoqué terreur viss Keïnman non qui terreur viss Arvés non nous qui terreur viss Arvés, non nous qui terreur non terreur Harvestons nos cultures heureusement. Oh là là la la la, la la oh la la la la la là la la non, la la la la la Oh lan lan lan lan là là là Maman ouais, mais il Kyrian Abra